Alors, pour terminer ce module, donc ça correspond aux deux dernières diapositives sur votre livret d'accompagnement, on va faire un, un résumé des modalités de scolarisation des élèves avec des troubles de la fonction auditive. Donc, généralement, comme pour tout élève, ce qui va être privilégié, c'est la scolarisation en milieu ordinaire, hein, école, collège ou lycée de, de secteur, avec ou sans aide humaine. Alors je, je préciserai quand même que, notamment dans le département du Rhône, euh, il est assez rare euh, que les élèves avec une surdité soient accompagnés par un AESH. Quand ils le sont, généralement, c'est parce qu'ils présentent des troubles associés. Euh, il est souvent préféré, dans le département du Rhône, que les modalités d'accompagnement se fassent, on le verra, par un CSA davantage que par un AESH. On peut aussi avoir certains élèves qui vont bénéficier au sein de leur établissement scolaire de l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou alors d'un codeur en langue française parlée complétée. Certains élèves aussi vont bénéficier de MPA, hein, donc je vous rappelle le MPA, matériel pédagogique adapté, euh, ça concerne aussi notamment l'utilisation des micros haute fréquence, des micro HF dont nous avons parlé. Et puis, je vous le disais, euh, généralement, euh, dans le département du Rhône, il est proposé aux élèves un accompagnement par un CESAD. Donc, je rappelle, c'est une équipe pluridisciplinaire. Euh, dans le cas de la surdité, euh, l'intitulé de ce CESAD, c'est CEFS. Euh, il y a une équipe d'enseignants spécialisés qui fait partie aussi de, de ce CESAD et qui intervient dans les classes pour accompagner euh, les élèves euh, présentant des troubles de la fonction auditive. Il existe aussi euh, des ULIS qui vont être spécialisés dans les troubles de la fonction auditive. Donc là aussi, sur notification de la MDMPH, les élèves peuvent bénéficier de temps de scolarisation en milieu ordinaire avec l'appui d'un dispositif collectif et donc là, d'un enseignant spécialisé, euh, accompagné par une AESH collective. Dans le département du Rhône, nous avons aussi la spécificité d'avoir un parcours d'enseignement pour les jeunes sourds, ce qui signifie que les élèves qui ont fait le choix d'une langue des signes françaises, donc d'un parcours en LSF, vont pouvoir être scolarisés de la maternelle jusqu'au lycée avec la langue des signes françaises. Donc euh, dans le département du Rhône, ça concerne l'école Condorcet, de la maternelle et de l'élémentaire, le collège Pablo Picasso à Bron, le lycée Jean-Paul Sartre à Bron, et généralement euh, les AESH qui sont dans ces dispositifs sont des personnes qui maîtrisent très bien euh, la LSF euh, en complément des enseignants qui enseignent cette, euh, cette LSF. Un, une autre possibilité euh, suite à une notification de la MDMPH c'est une scolarisation dans une unité d'enseignement. Donc là sur le département du Rhône, un institut d'éducation sensorielle euh, qui s'appelle la Cesse Champagnat permet euh, l'accueil donc dans un établissement spécialisé, des élèves qui présentent des troubles de la fonction auditive. Pour conclure ce module, je vous invite fortement à visionner un extrait du DVD au-dessus des nuages qui s'intitule « Solène » et qui montre, qui illustre des temps de scolarisation d'une jeune fille avec des troubles de la fonction auditive.